Maintenant, c'est le moment des déclarations député députés, le député d'Oxford. Merci, M. le Président. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer le mois du patrimoine néerlandais. Et je veux euh, souhaiter reconnaître le consul général des Pays-Bas et toutes les personnes qui sont ici. C'est pendant ce mois où on reconnaît les contributions économiques des néerlandais les Canadiens d'origine hollandaise, qui ont fait au tissu économique, politique, social et culturel. À chaque année, le 5 mai, la, les Pays-Bas célèbrent le jour de la liberté, qui célèbre ceux qui ont aidé à la nation à se libérer de l'oppression. Je me souviens que ma mère racontait, quand elle racontait les espoirs de la libération, les efforts du soldat canadien, amené à ce que mon père est venu au Canada, et c'est pourquoi le Canada et les Pays-Bas ont une amitié étroite. La population des Pays-Bas n'ont pas oublié les sacrifices de nos soldats et on ne devrait pas non plus. Même si ce n'était pas une bataille chez nous, l'impact que nos anciens combattants ont eu doit être célébré. En tant que Canadiens, il faut qu'on maintienne dans notre mémoire le souvenir de ces héros et il faut à, à continuer à être fier de la libération des Pays-Bas. En tant que que Canadiens d'origine hollandaise et quelqu'un libéré, je veux dire aux anciens combattants. Merci. On sera toujours en dette envers vous et c'est à cause de vous que nous, nous célébrons aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci, déclaration du député, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. La déclaration sur la maladie de Lyme. En novembre 2015, c'était la première fois où j'ai parlé de la maladie de Lyme. Il y avait des gens qui avaient de bons Bons emplois qui étaient forcés à être dans la pauvreté parce qu'ils étaient obligés de payer pour le médicament. En 2014, comme je continue à croire aujourd'hui, personne en Ontario devrait choisir entre vivre en pauvreté et des soins de santé décents. Monsieur le Président, il faut faire davantage. Je parle encore à Amanda Wills, résidente de Fort Arier, qui continue à souffrir de la maladie de Lyme. Et je dois dire, je suis très fier parce qu'elle a lutté contre la maladie. Maintenant, elle organise les... pour aider les autres à lutter contre cette maladie. Mais elle a perdu son gagne pas à cause de cette maladie. On ne peut pas, la population ontarienne, continuer à souffrir de cette maladie de Lyme tout ça, On a besoin d'une stratégie plus forte qui, qui euh, ajoute à la prévention le traitement. Et il faut donner des outils à, à, à tous les gens, aux médecins du monde. Il faut lutter contre la maladie de, M de Lyme. Ça fait presque trois ans où j'ai parlé pour la première fois de cette maladie de Lyme. Et aujourd'hui, je dis que le gouvernement n'a pas fait assez. La première ministre le conseil des ministres peuvent faire mieux et doivent faire mieux pour la population de l'Ontario qui compte sur eux. Merci d'autres déclarations de députés de, député de Mississauga-Arendale. Merci, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup de chance dans ma circonscription de Mississauga-Arendale, d'avoir le campus de Mississauga de l'Université de l'Ontario qui euh, donne beaucoup de cours dans ce campus très beau. Il y a plus de 6 000 étudiants en 2000 à plus de 13 500 aujourd'hui. Beaucoup de ces étudiants sont des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui ont un impact positif, et selon une étude de KPMG, que la contribution de l'Université de Toronto à Mississauga, c'est 1,6 million à l'économie à locale. Il faut souligner certains des investissements que notre gouvernement a fait pour que campus de l'Université de Toronto à Mississauga continue à fonctionner. On a eu huit rénovations à UTM. Le projet est une expansion de l'édifice nord et est financé en partie par le gouvernement provincial qui a contribué 52,5 millions de dollars. J'ai eu le privilège de voir le progrès sur une base quotidienne parce que quand je marche ce matin, on a beaucoup de laboratoires à l'UTM. On va rénover d'autres et faire d'autres améliorations à d'autres édifices sur le système électrique. C'est grâce à 14,3 millions de dollars du gouvernement provincial et c'est très encourageant de voir que notre gouvernement s'engage à améliorer l'éducation postsecondaire et en particulier dans ce campus très beau de l'Université Toronto à Mississauga. Merci de votre déclaration. Député, député de Bruce gray Merci. Je rends hommage à un grand concitoyen qui a servi la province et la co collectivité avec distinction, le constable à la retraite Andrew Wilde. Il a servi dans la police provinciale de l'Ontario, en plus son service public, pendant de longues années de service à, à pour l'ambulance Saint-Jean, où il a été le président bénévole. Et Il y a trois générations de la famille Wild que, qui ont donné du travail de bénévoles à cette ambulance de Saint-Jean. Comme les députés savent, il y a 42 divisions de l'ambulance Saint-Jean, de Sault-Saint-Marie à ailleurs, et beaucoup de bénévoles qui dévouent beaucoup de leur temps. En plus de son travail pour l'ambulance de Saint-Jean, euh, Drew euh, travaille avec les mères contre l'alcool au volant et la Société d'aide à l'enfance. En 2012, Drew a reçu la médaille du Jubilé de la Reine et a reçu l'ordre de mérite de, suite à son travail exceptionnel. Plus tard, plus tôt ce, ce mois, Drew deviendra un officier dans euh, l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Je suis très fier du travail que Drew fait et aussi de l'ambiance Saint-Jean et j'invite les députés à remercier Drew Wilde pour son engagement à notre province et je lui souhaite beaucoup de succès par la suite. Merci d'autres déclarations, députée députés de Nickelball. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais inviter toute la communauté à une célébration en hommage à Monsieur Michel Dallaire qui nous a quittés le 25 avril dernier à l'âge de 60 ans. Michel Dallaire était à la fois poète, parolier, romancier, nouvelliste et photographe. Il maniait la plume avec un incroyable talent. Il avait le sens du beau et de l'inédit dans ses photographies. Il laisse derrière lui une œuvre impressionnante et originale, mais aussi le souvenir de collaborations enrichissantes et d'amitiés solides. Sa disparition est une grande perte pour toute la communauté artistique. On invite les proches, les amis et les admirateurs de M. Dallaire à rendre un dernier hommage à ce grand artiste parti trop tôt. Une célébration à sa mémoire aura lieu le vendredi 19 mai de 16h à 18h au Théâtre du Nouvel Ontario sur le campus du Collège Boréal à Sudbury. Si vous ne pouvez pas être présent mais aimeriez rendre hommage à Michel, nous vous invitons à laisser un message écrit ou vidéo sur le groupe Facebook en mémoire de Michel Dallaire. En espérant vous voir en grand nombre lors de cette commémoration de la vie d'un homme qui a touché le cœur de chacun grâce à ses mots, ses photos ainsi que sa grande générosité. Michel était un de mes amis et je suis très triste qu'il nous ait quittés. Is to a ceremony... Tout le monde est invité à une cérémonie spéciale à, à Théano dans le Campus, campus Boréal, vendredi le 19 mai de 4 à 6 h. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, la députée de Kitchener Centre. Merci. J'ai grand plaisir de vous dire et aux députés de cette chambre qu'il y a la nutrition pour l'apprentissage, un organisme très important dans ma région qui nourrit de milliers d'enfants à chaque jour. Un estomac plein est très important pour bien apprendre. Et avec ce programme des petits-déjeuners, les élèves de Kitchener Waterloo peuvent se préparer pour apprendre davantage. La nutrition pour l'apprentissage administre 127 programmes programme avec des aliments euh, très nutritionnels de, dans ma, pour les élèves de, la, nutri, de ma région. Avec euh, le nouveau budget équilibré, on va s'assurer que les enfants puissent avoir des, euh, des petits-déjeuners équilibrés. J'étais à l'école catholique dans ma circonscription euh, de Kitchen Center de Saint-Jean-Catholique, et c'était un programme où on prenait le petit-déjeuner et il y avait des baguettes, des fruits frais, aussi bien que de, de, du yogourt. Victoria, une des jeunes filles, m'a dit que sa mère euh, part euh, travailler à 6 heures du matin et souvent elle vient en école sans avoir man, mangé. Mais depuis qu'elle participe à ce club de nutrition pour l'apprentissage, elle prend son petit-déjeuner, elle a plus de douleur à l'estomac, elle sent plein d'énergie. Le financement de nutrition pour l'apprentissage a été inclus dans le budget de cette année et sa directrice est très contente. Merci de déclaration de député, le député de Niagara-West-Glenbrook. Merci. Dans cette chambre, on est bien reconnaissant de la crise de l'opioïde et le réseau de recherche note depuis un an. L'augmentation des surdoses d'opioïdes ont beaucoup augmenté. Je veux reconnaître les efforts du gouvernement à essayer de résoudre ce problème et je dis à mes amis d'Ottawa que 2,5 millions de dollars ont été financés pour la stratégie de réduction des opioïdes. En même temps, je veux que ce gouvernement sache que la crise de l'opioïde existe aussi à l'extérieur de les grandes villes de l'Ontario de la circonscription sont concernés qui sont ignorés parce qu'on cible seulement Toronto et Ottawa. Mais dans la région du Niagara, des morts de l'opioïde sont presque doublés depuis 2009 et sont allés de 16 à 29. En novembre, une personne est morte d'une surdose de, un, sur de carfantanol et c'est 100 fois plus fort que le fentanyl dans notre région, on a vu 10 vols de pharmacie reliés à la crise lipoïde. Je demande à ce gouvernement d'être proactif plutôt que réactif et d'être travailler en partenariat avec la collectivité pour arrêter cette crise. Merci, déclaration de député, de la députée de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Pour beaucoup de gens, la fête des mères est une occasion spéciale de dire merci aux mères, aux sœurs et aux tantes qui souvent nous aident dans notre vie. Mais le jour des... Et la mer, à la fête des mères n'est pas toujours une occasion joyeuse. Moi, j'ai rejoint des femmes de Kingston, qui, euh, de la province, qui, pour souvenir les gens qui euh, souffraient de la pré-enclapsie et je remercie les gens qui ont organisé cette marche pour la pré-enclipsie euh, et pour les gens qui souffrent de cette maladie. Et il y a des femmes, qui, presque 10 millions, qui souffrent de cela et 5 000 bébés sont morts. En tant que mère, moi-même, je sais que euh, c'est vraiment tout un cadeau d'avoir un enfant. Je me souviens de l'enthousiasme euh, et euh, aussi euh, le bonheur qu'une euh, Grossesse donne, mais pour ceux qui sont diagnostiqués, c'est tout un problème. Ce, cet événement a remplacé des a réuni des gens qui étaient là, et j'ai été touché. Quelqu'un a dit, je serai touché par les histoires que j'ai rencontrées. En travaillant ensemble pour appuyer de ces événements, on peut soulever la sensibilisation. Et un jour, on va trouver le soutien et une cure pour la pré-enclampsie. Merci. D'autres déclarations, député, la députée de Dufferin-Kellanen. Merci. Il, était, il est inacceptable dans la région de depuis, depuis 36 mois. Plus de 33 adultes qui ont des, des déficiences intellectuelles ont été abandonnés pour les enfants il est inacceptable qu'ils ne reçoivent pas de, de services quand, quand il tourne 18, quand il célèbre 18e année. Et donc, quand il n'y a pas de fin, et c'est inacceptable qu'il y ait des gens qui ont des défiances intellectuelles doivent attendre. Il est inacceptable que plus de 65 pays, personnes qui sont de la liste précieuse identifiée par le ministre des services sociaux et communautaires, qui ont besoin d'un niveau élevé, mais il n'y a pas de financement pour ces gens. Il est inacceptable que la... Le ministère des services sociaux et communautaires dit qu'ils ont donné des soutiens à 800 soutiens résidentiels à travers la province. La région de Pile a reçu seulement des soutiens pour 12 personnes. Il est inacceptable que les nouveaux financements promis par la communauté pour appuyer 600 adultes n'aient pas donné. C'est inacceptable. Je remercie tous les députés. C'est le moment des rapports des comités. Le